Donc maintenant, on a une deuxième, deuxième chose qui est une fausse bonne idée, c'est la fragmentation. Alors, c'est obligatoire la fragmentation. En, quand on travaille au niveau 2, par exemple j'ai du Wi-Fi, je passe sur l'Ethernet, là j'ai le droit par exemple d'avoir un paquet de 2000 octets, je l'envoie sur Ethernet, la taille maximum est 1500 octets. Donc quand je suis en pontage, eh bien, ce genre de choses est impossible. Donc quand je fais l'interconnexion de, de réseau euh, en niveau 2, je dois faire attention à avoir des tailles de paquets uniformes, des tailles de trames uniformes. Maintenant, quand je fais du routage, eh bien, les règles, la loi me dit que le routage est indépendant du niveau 2. Le but de la couche de niveau 3, c'est de cacher les spécificités du niveau 2 pour avoir quelque chose d'universel, permettant ainsi à n'importe quelle application de fonctionner. Donc, ici, si je passe en routage, Donc, en niveau 3, ça doit fonctionner. Alors, comment on va faire Alors, en IPv4, on a une solution. Donc, ce que l'on dit, c'est les routeurs. Donc, j'envoie un paquet ici de 2000 octets. Ça arrive sur mon routeur. Mon routeur ne peut pas l'envoyer tel quel. Donc, ce que va faire mon routeur, c'est le couper en deux blocs. Ici, un bloc qui est un multiple de 8, qui va être la taille, donc multiple de 8, qui est inférieur à 1500 octets, et puis le reste, je le mets dans un deuxième fragment. Alors, vous avez vu l'année dernière, je pense que quand on regarde la fragmentation, ben, on est sur un réseau en mode datagramme, donc il ne suffit pas d'un bit m, qu'on va avoir, hein, vous avez euh, more fragment égale 1 et ici more fragment égale 0 pour dire si on a encore des, des fragments qui suivent. Donc ça, on va le retrouver dans la partie drapeau, on aura ce more fragment. Alors, ça, c'est ce qui a été proposé de faire en IPv4. Et ça veut dire que là, je vais surcharger le travail des routeurs. C'est-à-dire que mon routeur au lieu de faire que du forwarding, eh bien, mon routeur doit avoir une paire de ciseaux, prendre le paquet, le découper, donc modifier l'entête ici pour dire qu'il y a des fragments, et rajouter, prendre le deuxième fragment, et rajouter aussi une entête IPv4. Donc ça, c'est coûteux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est également donner ce boulot-là au plan supervision de votre routeur pour éviter de, de le traiter par le hardware spécialisé. Mais donc on va réduire les performances du réseau en faisant ce genre de choses. Donc en IPv4, on a un deuxième drapeau ici qui s'appelle Done Fragment. Et donc la tendance maintenant c'est de mettre done fragment à 1 sur tous les paquets qu'on émet. Et quand un paquet arrive sur un routeur et le routeur ne peut pas le forwarder parce qu'il est trop gros, et il ne rentrerait pas sur une interface suivante, eh bien le routeur envoie un message ICMP en disant « paquet too big, paquet trop grand » et dans les bonnes versions d'IPv4, il va vous donner mettons, la longueur. Qui l'attend Donc là, deux solutions. Soit la source faisait du LUDP, soit la source faisait du TCP. Si la source fait du TCP, ça va être à TCP de s'adapter. Et donc TCP va réémettre les données, mais avec la bonne taille. Si par contre la source faisait de l'UDP, alors vous avez ça dans les très vieux protocoles, genre NFS, où la source peut vous donner un gros bloc de données en disant « C'est pas grave, il y a la fragmentation d'IP qui va me permettre de transporter ce gros bloc. » Donc là, vous êtes obligé de faire la fragmentation au niveau de la source. Mais dans ce cas-là, le bloc est de bonne taille, et donc le bloc, le fragment, pourra traverser le routeur pour poursuivre sa route. Alors il se peut qu'après il retombe sur un autre routeur qui lui ne permet pas de transporter le, le paquet parce qu'il est trop grand. Donc pareil, ce routeur-là renverra un message ICMP too big. Et donc ça sera à la source de s'adapter et de faire de la fragmentation. Alors, deux choses. En IPv4, même si on a systématisé l'usage de done fragment, quand je fais un routeur IPv4 pour qu'il reste compatible avec les vieux decks qui traînent dans un coin, eh bien mon routeur doit pouvoir gérer la fragmentation. Sinon, il n'est pas conforme au spec. Même si c'est très peu utilisé. Donc, en IPv6, qu'est-ce qu'on va faire On va rendre ce bit done fragment obligatoire. Donc c'est-à-dire que l'on va enlever la fragmentation du cœur de réseau et on va demander à la source de faire cette fragmentation. Alors, ça, c'est un, une première étape. Deuxième étape, on s'aperçoit qu'ici, en fait, ce sont les mauvais protocoles qui utilisent UDP qui ont besoin de gérer cette fragmentation. En, mettant, en utilisant donc ces champs marqués en bleu. Les protocoles qui utilisent TCP bah vont faire la fragmentation au niveau 4 au niveau TCP. Donc on ne va pas utiliser ce genre de choses. Les protocoles UDP qui sont écrits correctement maintenant ne vont plus reposer sur la fragmentation. Donc ce qui fait que ce champ a beaucoup moins d'intérêt. Et donc on va pouvoir le retirer de manière de, de la pour l'avoir systématiquement dans tous les paquets et on ne le mettra dans des extensions que quand on en a réellement besoin normalement de manière assez rare alors dernier champ qui sert à rien c'est le checksum alors le checksum c'est assez paradoxal parce que Généralement, alors, si vous connaissez un peu les, des mécanismes comme, euh, la compression de TCP par Von Jacobson, eh bien, on comprime le paquet avec plein de méta-informations, et la seule information qu'on transmet réellement, c'est le checksum. Parce que ça me permet de voir si, en refaisant le calcul, si je me suis, j'ai bien utilisé toutes les bonnes informations pour reconstruire mon paquet. Et ça me permet de valider qu'il est correct. Alors ça c'est vrai au niveau 4, au niveau 3 c'est un peu plus gênant. Alors je vous rappelle la définition de checksum, donc checksum c'est pas un CRC, c'est une addition. Donc addition en complément à 1 des mots de, de 16 bits de l'entête que l'on met ici. Alors on avait déjà un peu parlé du checksum quand on avait vu euh, NPTV6. Donc ici le checksum à quoi il va servir Il va servir à protéger mon entête. Donc ça veut dire que le routeur, quand il reçoit un paquet, au lieu simplement d'aller voir l'adresse destination, le routeur doit lire tous les champs, les additionner et vérifier la valeur du checksum. Si c'est pas correct, on rejette le paquet. Si c'est correct, on continue le traitement. Donc ça veut dire que mon routeur, au lieu, je vous avais vendu IP comme étant un protocole sur lequel on n'avait qu'à regarder l'adresse destination pour pouvoir forwarder, ben, ce n'est pas vrai, il faut balayer l'ensemble de la mémoire. Alors si vous avez un routeur hardware, c'est pas un problème, on peut le faire en électronique de manière relativement facile. Par contre, si vous avez un routeur logiciel, eh bien c'est un peu plus compliqué à faire. Il faut passer plus d'accès mémoire. Donc vous allez freiner le traitement des paquets, sachant en plus que comme c'est du logiciel, votre routeur n'est pas réellement performant. Donc une tendance que l'on pourrait avoir, c'est de se dire, ben, je vais éviter de vérifier le checksum dans les routeurs. Parce qu'il est toujours vrai. Parce que s'il y avait une erreur de transmission, l'erreur de transmission aurait perturbé ma trame, et c'est le CRC qui aurait été faux. Donc ma trame aurait été rejetée au niveau 2. Là, si je reçois la trame du niveau 2, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission. Donc je n'ai pas à vérifier le checksum. En fait, quel traitement j'ai à faire Quand je traverse un routeur, je dois décrémenter le TTL. Et grâce au fait que le checksum est une addition, je n'ai qu'à décrémenter le checksum pour qu'il soit conforme. Je fais moins un dans mon entête, je fais moins un dans mon checksum. Et donc, j'ai à faire moins un dans deux endroits, mais je le vérifie pas. Donc s'il était faux, en sortie il sera faux. Donc si aucun de mes routeurs ne vérifie le checksum, ça veut dire que c'est la destination qui devra vérifier si euh, c'est correct ou non. Alors, dans quel cas le checksum peut être faux? Le checksum, normalement, ne sera jamais faux sur la transmission, parce que le niveau 2 nous protège grâce au CRC. Le seul cas où on pourrait avoir une erreur, c'est quand le paquet est dans la mémoire du routeur. Le paquet arrive dans la mémoire du routeur, vous avez un rayon cosmique qui arrive dans la mémoire du routeur et qui vous change un bit au niveau de l'adresse destination. Alors si la mémoire n'est pas protégée, si la mémoire n'a pas de mécanisme pour vérifier ce genre de choses, c'est une situation qui peut arriver. Mais c'est relativement rare. Donc qu'est-ce que l'on va faire en IPv6 C'est de se dire que le checksum, on ne va plus le rendre obligatoire au niveau 3. Par contre, on va le rendre obligatoire au niveau 4. Et là, on revient dans des, on va dire niveau 4, c'est complètement indépendant du niveau 3. Moi, je connais mon modèle OSI. Niveau 4, c'est ici, et je l'encapsule dans un paquet IP. Et donc, j'ai une indépendance entre les deux. Alors ça, on en a déjà parlé hein, quand on a vu NPTV6. C'est une vision fausse de, de l'architecture IP. En fait, que vous avez c'est que quand vous travaillez au niveau 4 vous avez déjà la couche ip qui est l'entête ip qui est déjà présente et le niveau 4 va remplir certains champs par exemple l'adresse source l'adresse destination euh, le protocole la longueur etc ça c'est des trucs qui sont mis au niveau 4 et ensuite on le passe au niveau 3 et le niveau 3 va compléter la suite ça veut dire que quand je regarde mon en entête de niveau 4 mon en-tête IP au niveau 4 j'ai plein de champs qui sont à 0 et ce que je vais faire c'est faire un checksum de niveau 4 c'est à dire que je vais prendre l'intégralité de mon paquet et je vais faire cette addition des mots de 16 bits en complément à 1 j'en prends le complément à 1 et je le mets dans ce checksum. alors le fait d'avoir une addition c'est important parce que les zéros ne vont avoir aucun impact donc c'est pas la position de l'information qui va avoir un impact c'est sa valeur si j'avais un crc la position d'un bit influerait sur le résultat final ici donc c'est juste des additions donc on a la commutativité de l'addition donc on pourrait mettre les champs dans un ordre différent, on aurait le même résultat. Donc c'est pour ça que généralement, on a une notion ici qu'on appelle la notion de pseudo-header ou pseudo en tête. Et qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-header en IPv4 Eh bien, je prends que les champs qui sont importants l'adresse source, l'adresse destination, mettons la longueur et ici le protocole. C'est les champs qui n'étaient pas à zéro dans mon entête. Et je m'en sers pour faire l'addition. Là, on verra qu'IPv6, lui, au lieu d'avoir un pseudo hider qui est avec les entêtes égales à zéro, en fait, on aura un autre pseudo hider qui sera un peu formaté différemment. Mais on en reparlera un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mon checksum de niveau 4 des informations de niveau 3 comme par exemple l'adresse destination donc j'envoie mon paquet dans le réseau j'ai un rayon cosmique qui arrive sur l'adresse destination et me change la destination je m'en rends pas compte parce que je n'ai pas de checksum ici donc quand je suis dans le cœur de réseau je ne raisonne que sur la partie verte donc la partie IP pour forwarder mes paquets donc je ne m'en rends pas compte. Par contre, le destinataire, lui, va voir son adresse destination, va prendre le paquet, va refaire le calcul du checksum ici, et va s'apercevoir que le paquet n'est pas correct, et donc, on va rejeter ce paquet, ou ce message de, de niveau 4. Donc ça veut dire que ici, encore une fois, on va simplifier le comportement du réseau, Puisque qu'est-ce qu'a qu qu à faire un routeur quand il reçoit un paquet IPv6 C'est regarder adresse destination et décrémenter donc quelque chose qui sera l'équivalent du TTL. Mais on oublie le checksum. Donc on va encore simplifier le, le forwarding. Alors voilà. Donc ici, on a éliminé pas mal de champs. Il nous reste maintenant à construire un paquet IPv6. Une entête IPv6. Donc qu'est-ce que l'on fait ben, Déjà, le champ version, il était 4 en IPv4. On va mettre 6, puisqu'on fait de l'IPv6. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir Le champ Diffserv. Champ serve qui est lié à la qualité de service. Hein, vous reverrez ça dans des cours spécifiques sur la qualité de service. En fait, on va soit donner. Des, on va donner des, des priorités de traitement différentes pour les, les paquets dans le réseau et donc ce champ il est identique il a juste été décalé de 4 bits par rapport à IPv4 ensuite on a la longueur du paquet donc packet length qui va se retrouver à un autre endroit dans le paquet et qui va un peu changer de signification parce que là on va avoir payload length comme l'entête sera de taille fixe, eh bien on va juste mesurer la taille des données sans prendre en compte la taille de l'entête. Donc c'est une petite subtilité. Ça ne change pas grand-chose. Ensuite, le champ protocole, eh bien le champ protocole va devenir next header. Donc next header, ça veut dire que l'on va dire quel est le protocole de niveau supérieur. Donc on va retrouver à la fois TCP avec la valeur 6, UDP avec la valeur 17, donc des, des valeurs bien connues. Donc les protocoles de niveau 4 utilisés bah, vont retrouver les mêmes valeurs. Par contre, ce que l'on va pouvoir commencer à faire avec IPv6, c'est un chaînage d'extension. C'est-à-dire qu'au lieu directement d'aller vers un protocole de niveau 4, je vais pouvoir passer par des protocoles, de niveau 3,5. Donc ces protocoles de niveau 3,5 vont me permettre de transporter des informations que je n'ai pas dans l'entête basique d'IPV6. Et on verra par la suite euh, à quoi ça sert. On a ensuite le champ TTL qui va s'appeler UpLimit. C'est juste un changement cosmétique. En IPv4, ça s'appelle time to live, durée de vie. Ça n'a aucun sens. Durée de vie, ça veut dire le nombre de secondes qu'un paquet peut passer sur le réseau. Si vous avez un paquet qui passe une seconde dans le réseau, c'est qu'il y a un problème. Généralement, il reste moins d'une seconde. Genre, si vous allez vers les US ou vers l'Asie, vous avez 300 millisecondes maximum. Donc, une seconde, c'est déjà une valeur énorme. Donc, en mesure, en seconde, le temps passé dans le réseau, en fait, on pourrait avoir presque un paquet qui reste 5 minutes dans le réseau. Et ça, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait en IPv4 Eh bien, on décrémente le TTL de 1 à chaque fois. Donc, en fait, on donne le nombre de sauts que l'on peut faire. Donc, au lieu de l'appeler « time to live », on va l'appeler « nombre de sauts up limit ». Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en IPv6 Eh bien, on a nos adresses, et nos adresses, eh bien, on multiplie leur taille par 4. Et donc, on va pouvoir mettre dans ces adresses, donc, les informations que l'on euh, a vues tout à l'heure, adresse globale, link local, euh, ou là, ou euh, multicast. Et donc, voilà, j'ai mon paquet IPv6 on va me dire là il y a un petit trou il manque quelque chose alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici et eh bien on a un champ qui s'appelle flow label alors on ne sait pas trop à quoi il sert c'est un problème à l'heure actuelle c'est à dire qu'on a des... on a ce champ là mais on n'arrive plus vraiment à l'utiliser dans le réseau alors je vous rappelle quand on était au niveau de la création d'IPv6, on était en guerre froide avec ATM. Donc ATM était, donc je rappelle hein, la signification d'ATM vue par l'IETF, c'est a terrible mistake. Mais IP vue par les gens de l'ITU, c'était impotent protocol. Donc un protocole qui ne fait rien. Protocole qui sert juste à forwarder des choses, mais... Il n'y a vraiment aucune intelligence dans le réseau, aucune qualité de service, on est en best effort. Donc, impossible de faire de la voix sur IP, impossible de faire de la télévision, etc. en utilisant euh, le protocole IP. Donc, il fallait faire de la réservation à tout prix de tous les flux. Et donc, ce qu'a euh, qu fait IP, c'est de définir aussi cette notion de flux. Alors, vous allez me dire, cette notion de flux, on l'a déjà... Au niveau d'IPv4, on a l'adresse source, on a l'adresse destination, on a le port source, on a le port destination et on a le protocole. Donc quand on a ces cinq valeurs, on a une définition de flux. Donc si vous voulez parler, vous pouvez aller dehors parce que c'est vraiment très énervant. Depuis au moins 10 minutes, une heure, vous parlez, donc vous pouvez sortir, si ça vous gêne. Donc ici, on a le, les, donc les, ces cinq valeurs-là qui nous permettent d'identifier un flux. RSVP, par exemple, aurait besoin de cette identification. Le problème, en IPv4, c'est facile. J'ai toutes les valeurs à portée de main. Adresse source, adresse destination, port source, port destination. On a vu qu'on n'a jamais d'options, donc tout ça se colle. En V4 en V6, pardon, on a la possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des chaînages d'extensions. Donc c'est-à-dire que ici, mon, pardon, mon next header va pouvoir pointer sur une extension. Cette extension va pouvoir pointer sur une autre extension. Cette extension là, en théorie, pourrait pointer sur une autre extension, etc. Et j'arrive ici à mon niveau 4, où je vais avoir ma notion de port source. Port destination. Donc ça, c'est une possibilité. Alors vous voyez, ici, mon routeur, s'il veut identifier un flux, il doit lire ces informations, aller lire le chaînage avec des extensions de plus ou moins grande taille pour arriver au niveau 4, où là, il va avoir le port source et le port destination. Alors en plus, si je suis vraiment pervers, je peux rajouter une extension de sécurité. Et donc chiffrer cette partie-là. Et donc mon routeur n'aura même plus accès à l'information pour source, pour destination. Donc, si j'avais un traitement à faire sur un flux, eh bien au lieu d'aller chercher ces informations, eh bien j'en fais un résumé en définissant donc mon flow label. Donc une source c'est ce qu'est son flux donc évidemment elle met en forme ce paquet et là elle utilise un numéro unique pour désigner son flow label et donc un routeur voyant passer les informations voit au niveau du, du flow label quand le flow label est identique d'un paquet sur l'autre il sait que les paquets appartiennent au même flux donc ça c'est l'idée c'est d'éviter d'aller descendre dans les couches pour pour lire euh, les informations port-source, port-destination. Alors le problème, c'est que maintenant, on fait plus ça. C'est-à-dire que dans un cœur de réseau, vous n'allez pas regarder les flux. Vous allez faire de l'agrégation. Donc si je prends par exemple MPLS, vous allez avoir un client qui va vous envoyer des flux, et vous, ce que vous allez faire, c'est réserver un tuyau virtuel dans votre réseau pour transporter les flux du client. Mais l'appartenance à un flux n'est plus liée à une information dans l'entête. L'appartenance à un flux, c'est plutôt de dire, ça vient de tel réseau avec telle interface. On peut rajouter des préfixes si on veut, mais c'est le routeur d'entrée de notre réseau qui va décider à quel flux ça appartient. Et ensuite, on va l'envoyer. Donc les routeurs qui sont intermédiaires ici ne pourront pas, n'ont pas à analyser les informations dans chaque flux. Donc, on parle de microflux, micro flow quand on est sur ces cinq uplets, et on parle de macroflux quand on est sur une définition beaucoup plus large, donc du, du flux, c'est-à-dire que c'est simplement un ensemble de paquets qui arrive à tel endroit, qui doit aller à telle destination. Et leur en tête, ne plus avoir aucun point commun donc ça ça va généraliser sur mpls et donc on aura pu à regarder le flow label en détail donc ça c'est un, un point alors on, par contre on a un équipement qui adore regarder les ports sources et les ports destinations, et dont la tâche va être un peu compliquée si on a des extensions en ipv6 c'est le firewall parce que le Firewall va aller voir les ports source et ports destination pour voir si un flux est gentil ou pas. S'il a le droit de rentrer dans le réseau ou pas. Alors évidemment, on ne peut pas reproduire cette information au niveau du Flow Label en disant « je suis un gentil flux » et puis derrière, évidemment, faire des attaques. Donc c'est contraire à la déontologie des pirates. Et donc, on ne peut pas se permettre de se baser sur cette information qui est juste un résumé et qui n'est pas l'information qui va vraiment déclencher des traitements. Donc ce qui fait que pour l'instant, le flow label, il y a quelques tentatives à, à l'IOTF pour le faire revivre, mais généralement on a très peu d'usage de ce flow label. Donc on a ici des, euh, des octets à zéro. Donc c'est plutôt à voir comme un champ réservé. Donc voilà notre, notre en-tête IPv6, qu'on va revoir un peu plus en détail par la suite. Et là donc, on a notre, notre chaînage d'extension. Donc vous voyez, il y a moins de champs par rapport à IPv4, donc on a un traitement beaucoup plus simple dans les routeurs. Alors, on va peut-être faire une pause maintenant et on reprendra sur les extensions par la suite.